Bonjour, je suis le père Jérôme Bertier, administrateur du diocèse de Troyes, depuis la démission de monseigneur Stingé comme évêque de Troyes, en décembre dernier. Et c'est aujourd'hui le lancement de la campagne 2021 du Donnier de l'Église. Le Donnier de l'Église, c'est la collecte qui nous permet de financer le traitement des prêtres, les salaires des laïcs, toutes choses qui sont utiles à la vie de l'Église, qui nous sont donc indispensables. Merci à l'avance pour cette participation. Ce sera pour vous une manière de participer à la vie de l'Église, de l'aider à grandir. Alors, d'avance, merci.